Ok, euh, bonjour à tout le monde. Euh, nous allons suivre la première section du jour euh, qui concerne bien sûr l'académie sur l'utilisation du, du tracker niveau 1. Mais euh, actuellement, ce sera beaucoup plus basé sur comment procéder pour saisir tracker. Donc, ce que nous allons apprendre... Euh, dans cette présentation ou dans cette première section, c'est comment sélectionner le bon programme, comment sélectionner le bon formulaire et quelles sont euh, les options qui sont possibles en matière de sélection. Euh, est ce que nous permettons à, à quelqu'un de pouvoir écrire ou nous affichons beaucoup plus euh, une liste déroulante, donc nous allons en parler. Et nous allons aussi voir comment est ce que nous pouvons enregistrer un traqueur. Ah, C'est l'enregistrement d'une personne dans, dans le système et bien sûr, tout ce qu'il y a comme détails liés aux différentes étapes qui accompagnent en fait euh, la saisie. Comment rechercher quelqu'un dans la base de données? Euh, nous savons que nous pouvons aussi établir des relations contre, entre un cas contact et puis un cas index ou deux personnes. Donc, nous allons aussi voir là et finir sur euh, ce que nous appelons les sauts logiques dans le dhSE Donc, c'est ce que nous allons voir euh, dans cette première section et ce sera beaucoup plus pratique du coup, euh, quand vous rentrez dans votre Moodle. Quand, quand vous rentrez dans votre Moodle et que vous partez à une introduction du cours, vous avez la possibilité de cliquer sur Moodle et aller au niveau des différentes instances que nous avons. Donc, nous allons utiliser l'instance Académie. D'accord? Donc, quand je clique là-dessus, ça me ramène directement dans l'instance. D'accord? Après, je tape mon nom d'utilisateur et puis mon mot de passe. Ce qui est tout à fait facile et, et ça là, rentre dans les activités que vous faites au quotidien avec le DHSE. D'accord. Maintenant, pour pouvoir faire une saisie, désolé. pour pouvoir faire une saisie, nous avons la possibilité de choisir parmi les modules que le DHS nous propose. Donc ici, je vais taper tracker. Donc quand je tape tracker, j'ai directement saisie tracker. Donc c'est par ce module que nous allons pouvoir faire la saisie des données tracker. Et quand je l'efface. J'ai aussi saisi ici le bleu, le tout nouveau, qui nous permet de saisir les données d'enquête. D'accord? Donc là, nous allons faire la saisie des données tracker. Donc, j'ai saisi tracker ici. Je clique là-dessus. Donc, il va commencer. Il a déjà chargé la page. Donc, sur cette page, j'ai la possibilité de choisir l'unité d'organisation, de choisir le formulaire, de voir les options qui me sont proposées. D'accord Donc ici, j'ai l'aborescence. Cliquez sur le plus pour dérouler. Je pense que ce sont des choses que vous connaissez déjà. Jusque dans ma formation sanitaire, dans mon hôpital ou peut-être dans un CDP, donc je choisis l'endroit, je clique là-dessus. Et directement, cette partie sera remplie avec les différents formulaires à qui sont assignés à notre formation sanitaire pour à notre unité d'organisation tout simplement. Donc ici, j'ai le registre de vaccination, l'enregistrement suivi des cas euh, contacts, d'accord? Et le formulaire de surveillance basé sur les cas. Donc, j'ai les trois formulaires qui ont été assignés à ma formation sanitaire. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre le registre de vaccination. Donc, nous le sélectionnons. Et directement, nous avons euh, une grille ici, d'accord? Ici, euh, c'est toutes les visites qui euh, sont là et ainsi de suite. Nous avons aussi euh, d'autres options qui sont là que je vais revenir expliquer, d'accord? Et après, euh, nous avons aussi le bouton rechercher qui nous permet de rechercher et nous avons le bouton enregistrer qui nous permet d'enregistrer d'accord donc ici vous allez voir que nous avons des options qui sont proposées notamment ceux qui sont venus pour faire une visite ceux qui ont déjà eu une première dose ceux qui ont totalement euh, qui ont complété leur champ et euh, d'autres clients d'accord donc, ce sont des options qui ont été rajoutées à ce formulaire. Donc, si je reviens, je prends un autre, vous allez voir que cela disparaît. Donc, ces euh, options qui ont euh, qui apparaissent font partie du package que vous importez lorsque vous voulez euh, enregistrer les patients euh, par rapport à la vaccination COVID. D'accord? Donc, ce sont des options que vous pouvez rajouter. Et cela fait partie du package. D'accord? Donc ici, quand je clique là, vous allez voir que j'ai tout le monde. D'accord? Donc cela c'est en fait des sites. Ce sont des sites, puisqu'il n'y a pas de visite programmée pour euh, peut-être demain ou aujourd'hui, du coup, il n'y a personne. Mais quand on revient dans la liste des, de tous les patients, nous avons tout le monde. Tous ceux qui ont, ont été déjà enregistrés. Donc... Toutes ces données ont été enregistrées euh, plus ou moins l'année passée. Du coup, c'est pour ça que vous avez euh, certaines choses vides ici. Donc, ceux qui ont complété, donc, je vais revenir, dire dans quel critère, euh, qu qu faut, là où il faut cliquer pour pouvoir voir la liste de ceux qui ont totalement complété le programme, c'est-à-dire clôturer le programme, d'accord Donc, ici, vous avez la liste de tout le monde, d'accord et vous avez d'autres options ici, notamment la liste de travail assez personnalisée. D'accord? Donc, vous voulez voir ceux qui ont un enregistrement actif ou annulé. Vous pouvez citer par date, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, c'est un filtre assez personnalisé. Euh, mais l'option utilisée beaucoup par nos amis qui sont au niveau contrat, c'est de venir ici tous les enfants. Et quand ils sont au niveau central, ils choisissent le pays. Ils peuvent voir toutes les personnes enregistrées en dessous du pays, c'est-à-dire les régions, les départements ou les provinces, les formations sanitaires et ainsi de suite, d'accord? Ça, ça liste la, les personnes enregistrées même en dessous de votre unité d'organisation sélectionnée, d'accord? Maintenant, voici la liste des personnes enregistrées, d'accord? Et vous avez ici, encore euh, une option pour pouvoir modifier euh, les colonnes affichées, d'accord? Donc, quand je clique là dessus, je peux plus ou moins dire je ne veux pas voir la date de naissance des gens, je peux le décocher. Donc, dans cette prix qui est euh, de ce côté, vous allez voir que quand je clique sur enregistrer, ça va disparaître. Donc, c'est à moi de choisir les colonnes que je veux faire apparaître ou non, d'accord? Je peux afficher la date d'enregistrement, donc je fais enregistrer, donc la date sera là automatiquement. Donc vous voyez. Anio, que... Anio si vous permettez, il y a beaucoup de gens apparemment qui attendent de rentrer dans la réunion. Merci beaucoup. Aider. Ils sont déjà acceptés. Merci. Euh, donc voilà, j'ai la l'accueil des personnes ici et euh, je peux plus ou moins rechercher quelqu'un euh, dans le système. Donc, je clique sur « Rechercher », je peux le rechercher par son identifiant euh, national, son identifiant unique, nom, prénom. Quand je mets peut-être « C'est ici », je cherche, Voilà, je clique sur « Entrée », directement, il me ramène à la personne qui a été déjà enregistrée et qui s'appelle « Test ». Donc, vous avez la possibilité de rechercher quelqu'un et de revenir peut-être enseigner les données de sa deuxième dose, ainsi de suite. D'accord? Mais si ce n'est pas la même personne ou peut-être euh, sont des jumeaux et ainsi de suite, vous avez la possibilité de cliquer sur aller à l'enregistrement pour créer cette nouvelle personne. D'accord? Donc, ça, c'est un fil pour savoir, euh, pour éviter des doublons dans le système, mais c'est à vous de voir si et la personne que vous voulez enregistrer, c'est cette personne qui figure déjà dans la base ou c'est une nouvelle personne. Si C'est une nouvelle personne, attention au moment où vous partez à l'enregistrement. Mais si c'est la même personne, il suffit de cliquer ici pour ouvrir le dossier de la personne. Donc, nous avons le bouton enregistrer, donc je vais cliquer là-dessus. D'accord. Donc, tout de suite, j'ai le nom de la formation sanitaire, là, j'ai la date d'enregistrement. Je vais dire... Et cette personne a été enregistrée dans le système. A été enregistrée dans le système. Oui, nous validons tous ceux qui sont en attente. Euh, donc, dans le système, vous avez la date d'enregistrement. Vous pouvez euh, enregistrer une personne euh, peut-être venue le mois passé. Où... Je pense que tout le monde a été validé. OK. Donc, vous pouvez choisir votre date, d'accord? Donc, je peux revenir ici, ainsi de suite, ainsi de suite, d'accord? Donc, c'est à nous de pouvoir personnaliser ce volet et choisir la date. Donc, on va se dire que dans notre cas, la personne est venue le 1er avril. Donc, je choisis le 1er. Ici, j'ai la possibilité de renseigner les coordonnées de la personne, d'accord? Donc, je peux faire comme cela et puis cliquer sur « Ouvrir pour valider ». D'accord. Et euh, avec le téléphone, je pense que dans la prochaine présentation, vous allez voir comment ce que les coordonnées sont automatiquement récupérées. Donc, ici, avec l'ordinateur, il y a la possibilité de déplacer un tout petit peu euh, la géolocalisation pour réellement localiser l'endroit. D'accord. Donc, ici, je valide. Nous avons une partie réservée aussi aux identifiants nationaux. Euh, si vous en avez, vous pouvez mettre cela. Mais juste en bas, vous allez voir euh, identifiant unique PEV. Donc, ça, c'est un identifiant totalement généré par le DHS2 selon Canova. D'accord? Donc, ici, on met une barre de 8 et puis un numéro séquentiel. Donc, si le pays décide d'avoir peut-être une concaténation, mettre l'année, le nom de la formation sanitaire. C'est tout à fait possible dans le DHSE. D'accord? Donc, ça, c'est un attribut. C'est un attribut euh, qui permet de, de faire cela. Et euh, le pays peut revenir changer tout à fait les modalités qui conduisent à avoir cette identifiant unique générée par le DHSE. À part ça, nous pouvons renseigner euh, le nom et le prénom. D'accord? Donc, nous allons mettre Lara. Euh, ça. Okay. D'accord. Et ici, nous pouvons choisir euh, le sexe féminin. Ici, nous avons la question si vert. Euh, vous avez la possibilité aussi de le de dire euh, si la personne est né vert ou. ou dans d'autres cas, vous pouvez aussi faire apparaître euh, une information pour pouvoir orienter. Ce qu'il euh, qui doit choisir, est-ce que c'est le 1er janvier ou le 31 décembre? Donc, vous avez aussi cette possibilité de le faire. Donc là, nous avons euh, la date de naissance. Donc, je vais dire que la personne est née. Bon, on va prendre cette date là, d'accord? Je prends le premier le numéro de téléphone de la personne, d'accord? Donc, vous pouvez aussi plus tard contrôler le nombre de chiffres à mettre l'adresse, d'accord? la zone et on demande si l'occupation de la personne, on va mettre ici que un agent de santé. Et voilà, donc nous avons rempli les premières informations liées à la personne. Ils sont ces informations qui euh, décrivent en fait la personne, c'est comme l'information euh, de la carte d'identité. Et après ça, on a d'autres informations liées à notre personne. Et c'est ce que nous appelons les attributs dans le DHSE. Ce que nous ne voyons pas forcément sur une fiche d'enquête. D'accord? Donc, parce que c'est pour vraiment identifier la personne euh, dans le DHSE. Et c'est ce qui fait la différence entre événement et puis tracker. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer et continuer pour enrouler maintenant la personne dans le système. Et après, tu les autres informations. Liés à la vaccination, puisque nous sommes sur le formulaire de vaccination. D'accord? Donc, si tous euh, si les champs obligatoires sont remplis et que je clique sur enregistrer, je me retrouve directement sur euh, cette page qui va me permettre de renseigner les autres informations euh, liées à la personne. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est enrouler la personne dans le système. Et ensuite, on va renseigner les autres informations liées aux autres étapes. D'accord? Et c'est ce qui euh, permet de renseigner les informations de la vaccination. Donc, on nous fait un rappel sur la date d'enregistrement de la personne, le lieu. D'accord? Donc, je parlais d'un bouton complété, donc c'est cela. D'accord? Mais si vous voulez désactiver la personne, vous pouvez peut être euh, permettre de suivre le suivi comme dans les mails. Donc, vous voulez suivre euh, cette personne, vous pouvez aussi cocher. Et euh, pour supprimer, je vais vous montrer le bon bouton qu'il faut, d'accord? Donc, ici, vous avez la partie des feedbacks. Vous avez un rappel sur la personne, le profil, nom, prénom, sa date de naissance et vous avez la partie des indicateurs ici. Dans la partie des indicateurs, le système se permet de, pas de calculer automatiquement euh, sa date, de, euh, son âge par rapport à sa date de naissance, d'accord? Donc, à chaque fois que cette personne viendra, vous saurez son âge au jour d'aujourd'hui. D'accord? Là, peut être il avait euh, peut être euh, 39 ans quand il a été enregistré. Mais aujourd'hui, il a quel âge? Ce qui permet de suivre une personne au fil du temps, d'accord? Et euh, c'est la partie des indicateurs. Nous avons la possibilité de ramener d'autres indicateurs. Et, mais ici, nous voulons juste afficher euh, le profil de la personne et puis son âge. Quand je descends un tout petit peu, vous avez la partie de saisie. Et c'est ici que nous allons pouvoir saisir euh, les personnes, les données de la... Bon, apparemment, avec les autres, la connexion flotte beaucoup, donc ils sortent et reviennent. Bon, on va continuer. Euh, donc ici, nous avons la partie liée à la vaccination. Et nous pouvons renseigner les informations parce que dans notre cas, la personne est venue le 1er avril et il a reçu sa première dose. D'accord? Donc automatiquement, nous pouvons renseigner la date ici. Donc, je viens là. Je prends la date. D'accord? Le 1er. Et dès que la date est renseignée, nous avons la possibilité de voir les autres champs. D'accord, donc notamment, on me demande si cette personne est enceinte ou allaitante. Donc, ici, j'ai la possibilité de choisir. Nous n'avons pas la possibilité de saisir enceinte ou allaitante, mais nous avons juste la possibilité de choisir parmi la liste déroulante et qui nous permet de pouvoir les quantifier un peu plus tard. Donc, on peut savoir combien de, de femmes enceintes ont pris leur première, deuxième dose. Si on laisse la personne saisir enceinte fait, ou allaitante, il peut ne pas saisir la même chose. D'accord Donc, c'est pour ça que c'est très important de proposer une liste déroulante. Donc, après, on vous montrera aussi, euh, peut-être lors de la formation sur la configuration, là où est-ce que vous pouvez faire les listes déroulantes et c'est ce qui permet de mieux quantifier les, les choses un peu plus tard. Donc, on va dire euh, non. D'accord, cela nous est proposé parce que nous avons mentionné que c'est une femme. Donc, si c'est un homme, vous n'allez pas avoir en fait ce champ là. D'accord, donc tout cela fait partie des programmes euh, ou les règles de programme qui permettent de pouvoir contrôler euh, les saisies et avoir euh, ne serait-ce qu'une façon logique de renseigner les données. Donc on nous demande s'il y a d'autres pathologies. Donc, quand nous mettons oui, automatiquement, la règle de programme marche ici et nous affiche les pathologies. Donc, s'il est diabétique ou je ne sais pas, vous pouvez, vous avez la possibilité de choisir ici. Mais quand vous mettez non, automatiquement, il va vider la liste là et le cacher directement. Donc, tout cela sont les, les règles de programme. Euh, que vous pouvez faire aussi euh, et peut-être euh, maîtriser tout ce volet et produire un formulaire qui soit vraiment utile. Donc, nous allons remettre sur oui et prendre diabétique. Et euh, on nous demande, nous avons d'autres questions ici. Est-ce que le patient a contracté COVID au cours des trois derniers mois? D'accord. Donc, on nous mettons oui on nous envoie une information, d'accord, que c'est ce vaccin recommandé pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué COVID au cours des trois derniers mois, d'accord. Cette information ne bloque pas la personne en fait. cest à type d'information du coup euh, Vous avez aussi la possibilité de jouer sur le type de message. Est-ce que nous voulons réellement bloquer la personne pour qu'elle puisse euh, enrouler seulement ceux qui n'ont pas contacté euh, ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de choisir le type de, de message à afficher ici. Euh, donc là, c'est juste titre d'informations, d'accord? Donc, dans notre cas, c'est non, la personne n'a pas. Et euh, nous avons les autres informations liées à la vaccination, d'accord? Donc, il a pris AstraZeneca. Donc, vous voyez automatiquement que selon la logique euh, des deux doses, quand on prend phase euh, la marque du vaccin est renseignée, le nombre de doses est aussi renseigné. Et par rapport à la date d'enroulement de la personne, puisqu'il a été enroulé le premier, on se dit que dix jours après, il est censé venir prendre sa prochaine dose. Donc, tout cela est basé sur des programmes que vous avez dans le DHSE et qui peut vous permettre de pouvoir avoir des informations assez justes, d'accord? Donc, c'est automatiquement renseigné. Le fabricant, on nous laisse la possibilité de sélectionner le numéro. Donc, nous renseignons la date d'expiration. Vous allez remarquer que pour la date d'expiration, nous pouvons aller prendre une date future, d'accord? Donc, tout cela, c'est des options qu'il faut cocher dans le DHSE pour pouvoir permettre euh, ce type de sélection. Donc, nous mettons la date, le nombre, de, le numéro de la dose. Donc, ça, c'est la première dose. D'accord euh, Nous avons d'autres informations ici. Est-ce qu'il y a eu, après quelques temps, est-ce qu'il y a eu d'autres réactions indésirables Quand nous mettons oui, vous allez voir qu'il y a un message qui va venir de le renseigner sur le formulaire des MAPI. Donc, dans notre cas, il n'y en a pas. Et donc, nous mettons non. Donc, voici, nous venons de conseiller les informations de la première dose de cette personne pour finir. Nous cliquons sur terminer. D'accord? Donc, je clique sur terminer et terminer ici. Donc, automatiquement, il nous ramène à la date de la prochaine dose. Je peux toutefois l'enregistrer. D'accord? Et voici, je viens de planifier la seconde dose de cette personne sur le 11, d'accord? Ça C'est une planification. Ce qui permet de savoir quelles sont les personnes attendues au jour d'aujourd'hui dans votre centre, d'accord? Donc là, ça, c'est une planification et nous avons l'identifiant de la personne ici, donc que je vais copier. Et nous pouvons sortir de cette phase. Tout a été enregistré, donc nous pouvons sortir en cliquant sur le précédent. Et vous allez voir que euh, nous retournons sur la page d'accueil ou quand nous venons dans tous les clients, vous allez voir que notre personne Clara figure parmi. D'accord? Donc, il est censé venir euh, le 11 mai pour sa dose. Et euh, dans cette liste-là, vous allez voir que normalement, le 11 mai est déjà passé. Du coup, ce qui sont censés venir pour la dose et qui ne sont pas venus, sont répertoriés ici. Donc, il va faire partie de cette personne. Donc, nous pouvons savoir ceux qui ont été programmés pour une seconde dose et qui ne sont pas venus, d'accord? Donc, nous avons à la liste là, ici, d'accord? Ceux qui ont totalement complété leur dossier ici et tous, les, et tous les autres ici, d'accord? Donc, vous allez voir ici que notre personne est toujours là. Il peut avoir des milliers de personnes. Du coup, rechercher devient une très bonne option. Donc, je vais peut être cliquer sur rechercher. J'ai l'identifiant de la personne, l'identifiant peut être envoyé par SMS si c'est configuré ainsi de suite. D'accord? Donc, quand nous prenons l'identifiant de la personne, nous, nous renseignons, nous pouvons cliquer sur entrer. Dès qu'il le trouve, il va automatiquement ouvrir le dossier de la personne. Donc, dix jours après, supposons qu'on a le 11. La personne est venue et euh, nous avons ici le formulaire qui a été créé, ce qui nous permet de planifier les visites et ainsi de suite. D'accord? Donc, ici, je peux venir dire ça a été planifié le 11, mais il est venu un peu plus tard ou euh, il est venu effectivement le, le 10. D'accord? Donc, je clique sur le 10 pour dire qu'il est venu euh, le 10. Le 10 euh, après, voilà. Il a été planifié pour le 11, mais il peut venir le 12, le 13, ainsi de suite. D'accord vous, vous avez la possibilité de choisir. Bon, on va dire peut-être qu'il est venu le 12. Et nous avons aussi toutes les questions à poser, ainsi de suite. Donc, nous revenons sur enceinte ou pas, ainsi de suite. Parce en, on a, en 10 jours, il peut se passer certaines choses. Donc, en nous mettons euh, enceinte, vous avez aussi la possibilité de renseigner les autres parties. Donc, on avait dit à allaitances. Vous, vous allez remarquer ici qu'au oh, à la première dose, on avait déjà choisi diabétique. Donc, automatiquement, il récupère les données de la première visite et alimente automatiquement les données de la deuxième visite. Donc, nous pouvons, s'il y a d'autres pathologies, nous pouvons renseigner. Ici, on pose toujours la, la question, nous allons mettre un nom. Euh, non aussi ici, vacciné à de cas, d'accord. Donc, il renseigne automatiquement ces champs comme euh, la première fois, le numéro, d'accord, la date d'expiration, deuxième dose, d'accord. Et voilà, il renseigne que c'est sa dernière dose. Si c'est à travers un état, c'est deux doses et qu'il n'y a pas de dose de rappel, ainsi de suite. Donc, euh, il coche directement ici pour dire que c'est sa dernière dose, ainsi de suite. Donc, s'il y a d'autres effets indésirables, nous mettons oui. Sinon, nous revenons pour dire non, ainsi de suite. Donc, cette information nous dit juste qu'il a complété toutes les étapes de sa dose, si on suppose que c'est deux doses, ça s'arrête à deux doses. Et voilà, donc c'est renseigner, nous cliquons sur terminer. Celui-ci ne nous empêche pas de terminer, c'est juste un site d'information. Mais quand ça va être rouge, c'est ce qui nous permet de revenir, par exemple, sur le formulaire de renseignement. Donc, nous ne pouvons pas enregistrer normalement ce formulaire en mentionnant le type de vaccin euh, pris par la personne. Donc, là où il peut nous revenir, nous, nous envoyer un message pour vous dire un champ obligatoire a été euh, manqué, ainsi de suite. Donc, je clique sur terminer. Et voilà. Donc, il y a une dose de rappel, c'est en ce moment que je planifie. S'il n'y en a pas, je fais annuler. Et voilà, je viens de renseigner toutes les données de la première et deuxième dose de cette personne. Je vais profiter en même temps pour vous montrer quelque chose. Dans d'autres cas aussi, euh, vous avez la possibilité de pouvoir planifier la prochaine visite, d'accord? Peut-être pour Tibi, il a pris euh, ses médicaments. Il est censé revenir pour le M2 ou M5 ainsi de suite. Vous pouvez cliquer sur ce bouton et planifier la date de la prochaine visite. D'accord? Donc, c'est ce qui permet d'avoir dans la grille les personnes attendues à une date bien précise. Cela nous permet de pouvoir nous organiser et de mieux accueillir les gens. Donc, voilà comment nous pouvons renseigner les données de, de la vaccination. Cela peut être fait pour les autres vaccins, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a une dose de rappel. Vous avez vu que dans la grille, il y a une dose de rappel. Donc, cela peut être renseigné, ainsi de suite. Donc, pour finir, pour finir nous pouvons cliquer sur Terminer. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Parce que C'est quand nous cliquons sur terminer, ici, pour dire, voici, les deux 2, c'est fait, euh, on va plus modifier les données de ce que cela veut dire quand nous cliquons sur terminer. Donc, tout est clos cool pour cette personne D'accord? Vous voyez, les champs sont grisés. Donc, on dit que c'est fini, tout a été renseigné. Et puis, nous pouvons sortir d'ici et quand nous cliquons sur tous ceux qui ont totalement clôturé leur dossier, nous retrouvons cette personne dans cette ville. Comme je vous l'avais dit, je vais aller revenir pour expliquer tous euh, ces filtres qui ont été rajoutés euh, en tête ici. D'accord Donc, nous pouvons avoir cette personne. Où, mais sans nous disons que c'est terminé, ça ne veut pas, des fois, nous ne pouvons pas ouvrir une fois de plus le dossier de cette personne. Donc, nous pouvons aussi y revenir peut-être que si nous voulons modifier quelque chose. Nous pouvons cliquer sur cette personne et ouvrir à nouveau le dossier de cette personne. Et cela nous permet de renseigner peut-être une information qu'on aurait oubliée ou pas. D'accord? Donc, vous avez ces possibilités dans le DHSO et qui nous permet de renseigner facilement les données. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure de la saisie, vous voyez qu'ici, au niveau des indicateurs, il y a certaines valeurs qui apparaissent, le, le vaccin, le prix, les, les risques, ainsi de suite. D'accord? Donc, vous avez la possibilité d'afficher plus que ça ou moins que ça, en fonction euh, du formulaire que vous avez. D'accord? Donc, euh, si cette personne, par exemple, renseignée vaccinée, était un cas contact d'une autre personne, nous avons aussi la possibilité de sauter de ce programme et de rentrer dans un autre. Donc, ici, quand je clique ici, j'ai enregistrement suivi des contact contacts, d'accord? Donc, je peux enregistrer cette personne automatiquement sur ce formulaire. Donc, quand je le sélectionne. Donc, vous allez. Vous allez venir sur cette page et vous pouvez cliquer sur Nouveau. Donc, quand je clique sur Nouveau. Automatiquement, toutes les données enregistrées pour cette personne dans ce premier programme apparaissent ici. Et cela me permet de gagner en temps, la localisation, son âge ainsi de suite. Donc automatiquement, nous avons cette possibilité de, de gagner en temps et en stratégie. Donc on peut enrouler la personne pour savoir si c'est vraiment la même personne. D'accord? Donc on peut venir ici. Donc, nous avons la date ici, donc quand est-ce que nous avons enroulé cette personne? Peut-être euh, c'est en avril, peut-être que c'est le 15. Donc, nous pouvons définir la date ici et cliquer sur enrôler. Donc, nous venons de l'enrouler encore dans ce formulaire d'enregistrement et suivi des cas contacts, d'accord? Donc, vous voyez ici autre programme, vaccination. D'accord. Quand je clique sur vaccination, je vais aller sur le formulaire de vaccination avec toutes ces données et je peux revenir ici, dire que, ah, il a été aussi enroulé dans le formulaire d'enregistrement. De, de, Donc, c'est un raccourci entre les deux et ce qui permet d'avoir plus ou moins un dossier beaucoup plus étendu de cette personne-là. D'accord? Donc ici, vous avez d'autres informations liées euh, premièrement à la date. D'accord, ça a été mentionné. Utilisateurs affectés, d'accord? Donc, si vous avez euh, peut-être une personne qui est censée suivre cette et ces gens-là, ou cette personne bien enregistrée dans le système, vous pouvez directement sélectionner cette personne, d'accord? Du coup, quand vous allez revenir, euh, quand nous allons revenir de l'autre côté, je vais vous montrer l'utilité de, de cela. Donc, nous pouvons attribuer à euh, euh, notre patient à cette personne. Du coup, quand il filtre tous ceux qui sont, euh, tous ceux qui doivent venir aujourd'hui pour euh, cette consultation, pour euh, se faire consulter, qui ont été automatiquement attribués à, à ma personne, je peux plus ou moins lister toutes ces personnes-là. Donc, c'est l'utilité d'avoir cela. Et ici, nous pouvons renseigner le lien et dire si cette personne a été exposée, quand nous mettons exposée, il y a les règles de programme qui reviennent toujours, qui nous permettent de distinguer la date, l'exposition, le type de contact, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voici comment nous pouvons faire assez simplement la Dans le DHSE, ce bouton-là nous permet de retourner toujours sur la page. Donc, vous voyez, quand je viens sur enregistrement, donc nous aurons la personne ici. Donc, la personne est automatiquement enregistrée dans ce registre-là. Et dans ce registre-là. Donc, ici, son dossier a été euh, complété ou euh, ouvert après. Et ici, nous avons renseigné que les données d'une étape. D'accord Donc, quand je l'ouvre, je vais montrer. Donc, tout ça, c'est le programme tracker. Et dans le programme tracker, nous avons des étapes. Donc, ce sont des étapes, donc nous pouvons en créer d'autres, d'accord? Nous, nous avons deux étapes, suivi et puis symptômes, d'accord? Donc, ici, c'est ça la différence, les étapes de notre programme tracker. Et je, je vais avancer un tout petit peu avec notre programme de surveillance aussi. Donc, quand nous venons, vous voyez que ces trois formulaires, ce tracker ont été associés à ma formation sanitaire ou à mon unité d'organisation. D'accord? Donc, je peux aussi cliquer là-dessus pour voir premièrement tout ce qui a été déjà enregistré. Je peux tout à fait modifier la grille enregistré. D'accord? Donc, je vois aussi la date d'enregistrement. Je peux cliquer ici, ainsi de suite. Donc, quand vous passez le curseur, vous avez la description de, du bouton qui est qui vous est proposé. Parce qu'on peut plus ou moins oublier. Et quand nous passons le curseur, c'est beaucoup plus simple. Donc ici, euh, vous avez, comme je l'avais dit, euh, des options en plus pour pouvoir contrôler euh, tout ce qui a comme filtre étendu ou pas. D'accord? Donc ici, nous pouvons aussi euh, l'enregistrer une nouvelle personne cliquant sur ce bouton. Donc ici, vous voyez que nous avons encore la date. On va dire peut-être pas le 1er le premier, le premier mai, d'accord? Donc les coordonnées, nous pouvons une fois de plus zoomer, zoomer, zoomer, chercher le lien et euh, valider, d'accord, à partir du bouton saisie. Le bouton saisie qui se trouve là, d'accord? Et ici, vous allez voir que les, la séquence euh, du ID national est différente. Donc, notre ID est différent. Nous mettons COVID-19 par de 8 et puis un numéro. Euh, ici. Donc, tout cela peut être personnalisé dans le système. Nous avons le ID, local euh, et nous avons d'autres informations, nom, prénom et ainsi de suite. Donc, je vais encore euh, faire la saisie ici. D'accord. Donc, je mets sa date de naissance, je prends une date. Donc, vous voyez ici que les règles de programme commencent à travailler dès la sélection de la date de naissance. Donc, automatiquement, par rapport à l'année, à la date de naissance, il euh, renseigne l'âge de la personne. D'accord. Donc, nous avons le sexe, le masculin, l'adresse. Je vais renseigner le pays. Vous avez c'est une liste de pays, donc je prends Haïti ici. Vous avez d'autres informations à renseigner, ainsi de suite. Et pour finir, on clique sur le bouton enregistrer. Et voilà, nous sommes sur euh, l'étape d'enregistrement de, des données, d'accord, liées à la surveillance. Du coup, ici, est-ce que cette personne a des symptômes quand nous mettons oui éventuellement? Nous avons la liste des symptômes, vous pouvez en rajouter comme, en, comme enlever d'autres, d'accord Et ici, date de début, d'accord Donc, vous devez mettre la date de début. Quand je fais ça, vous avez ensuite la possibilité de... Peut-être que vous, vous êtes trompé de date, hein? vous pouvez revenir plus ou moins ici pour définir euh, la date ainsi de suite. Donc, vous avez cette possibilité de renseigner juste après euh, si cette personne fait la fièvre, température, d'accord? D'accord? La tour, oui, ainsi de suite, euh, non, voilà. Donc, cette liste-là peut être modifiée. Et vous avez notamment toute une pathologie à renseigner et à modifier euh, dans la partie maintenant que vous verrez un peu plus tard. Hospitalisé, oui, donc automatiquement, vous avez d'autres informations. Mais quand nous mettons non, automatiquement, le programme rousseau qui travaille ainsi de suite. Donc, voici comment se fait la saisie des données dans le DHS2. Euh, J'avoue que c'est n'est pas du tout difficile, c'est simple. Euh, je ne sais pas s'il y a des premières questions euh, pour que nous puissions déjà les prendre. Euh, mais nous allons vous permettre aussi de pouvoir venir dans les centres et de faire quelques saisies euh, pour vous familiariser, pour ceux qui sont très, très nouveaux avec l'interface et nous serons toujours là en soutien pour vous accompagner dans tout ce processus-là. D'accord? Mais s'il y a d'autres questions, je pense que, nous allons les prendre dans slack. OK, okay d'accord, donc euh, on va vous permettre euh, de, de faire la saisie, d'accord, de, de tous de tous les formulaires autant que possible d'accord donc je peux revenir ici euh, je vais changer la date ou peut-être je clique sur enregistrer et un autre jour je viens de dire non d'accord donc j'ai la possibilité j'ai la possibilité de te voir certaines choses encore ici il faut que je vérifie voilà mais je vais accepter aussi les autres. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons aussi les prendre pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre. Merci.